ici une omelette garnie au champignons, champignons, oignons. Et je l'ai posé sur un pain de seigle. En bas, il y a du bacon. pain de seigle, c'est 4 euh, grammes de glucides net. J'ai un petit peu d'arachide et ces petits treats keto-friendly. J'ai aussi mon smoothie. Ça, c'est le premier repas. Je suis dehors. Je profite du soleil. <rire> oh, yeah mm -hmm. Tu sens mon mm -hmm. ce soir avec salade et que. Salade yann Salade c'est mon smoothie que je suis en train d'apprêter. J'ai un petit peu de jambon là, que je vais manger avec du pain charbonneau. Le restant de salade d'hier, ça a pris une couleur qui n'est pas très jolie là, mais bon. Et un pain keto friendly. J'ai ici une tranche, on peut trouver ça au Costco. Bon, là, voilà, j'ai en bas, mais c'est ça. Donc, un petit peu plus donc je vais manger ça avec du jambon et du beurre donc c'est ça voilà J'ai fini mon lunch, j'ai resté mes assiettes et je vais continuer ma journée, je vais continuer à aller travailler. Euh, le challenge à um, One 1000 Day et, euh, one meal a day et euh, jeûne prolongé. je l'ai fait juste une semaine. Et là j'ai vu que là j'ai dit ok c'est bon là. Dans cette semaine ce que je fais c'est que je mange deux fois par jour lundi, mardi, mercredi, jeudi et une fois par jour samedi, dimanche euh, vendredi, samedi, dimanche pourquoi? parce que j'ai remarqué qu'en fin de semaine j'ai souvent tendance à exagérer donc je fais mon omad en fin de semaine et au courant de la semaine je mange deux fois Donc, c'est en fait ça mon plan cette semaine <rire> ce soir je vais avoir un repas assez copieux c'est un repas de chez moi des chinois traditionnels c'est assez copieux parce qu'il y a des arachides à l'intérieur mais ce genre de repas vraiment je fais rarement donc je vais le faire pour que les autres puissent quand même le manger et j'ai pas trop le temps ni le goût de faire un truc totalement à part pour moi donc je vais manger ça euh, sauf le complément que je vais essayer d'ajuster pour moi et c'est ça pour cette journée mmh. Pas ah. deux, c'est le dole à ah, la camerounaise, mais les vrais camerounais vont dire que j'insulte le plat parce que je mange avec du sucre frits du frit au lieu du plantain frit et du mion Bon, je vais peut-être goûter un petit peu là-bas, mais pour ne pas euh, faire des désordres, voilà mon plat du jour 2 de... deux repas par jour. Peace. œufs durs et l'avocat et j'ai mon milkshake ces derniers temps je suis vraiment en par rapport à ça c'est léger c'est pas enfin, c'est plus liquide c'est pas lourd euh, avec la chaleur je préfère ça plus liquide donc c'est une sorte de milkshake et ici j'ai un pain de sec il y en a plusieurs plusieurs sortes ça c'est keto friendly c'est juste 2 grammes de glucides nets, parce que pour une tranche c'est euh, euh, 6 g de glucides total, mais dans les 6 g il y a 4 de fibres, donc net c'est 2 g. Tout à fait bon, c'est ça que j'ai pour premier repas. Today is the day: cauliflower rice, riche en fleurs, avec du poulet et du brocoli. C'est ça, toujours. Deuxième repas, le 3. Ce midi, je vais manger un petit peu tard. Parce que... Le travail. Okay. Le premier repas du jour 4, c'est un repas bien copieux, composé des œufs d'un chafaud. Ça, c'est à base d'œufs, du bacon. C'est à tendance, à tendance carnivore, mais ce n'est pas. <rire> Parce que j'ai un petit peu de fruits. Et voilà. Donc, c'est ça pour le repas 1 du jour 4. les boutons sont finis. Today is les Les boutons sont finis. La viande hachée, du pâté et des chafons aux œufs. Ça, c'est un peu plus proche du carnivore, mais il y a un peu de carotte là, mais bon, c'est pas mal quand même. Je me rapproche, je me rapproche, tout doucement, de <rire> repas du jour 4. Jour 5, vendredi, mon premier repas, c'est une crêpe que j'ai faite avec un œuf. Un blanc d'œuf, un œuf entier, un blanc d'œuf. Euh, Utiliser protéines, c'est ça que j'ai utilisé. Ça parfois je mets dans le smoothie, mais j'ai utilisé ceci. J'ai mis juste un petit peu et euh, j'ai fait deux œufs avec du bacon. Donc c'est ça pour mon premier repas. J'avais prévu manger juste un repas aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que je vais manger juste un repas parce que souvent pendant mes périodes j'ai tellement tellement faim donc on va aller pour ça pour le repas ce soir ma bouffe je l'ai posée sur la chaise donc c'est ça que je vais manger un restant de de pizza pizza keto évidemment que j'avais faite euh, le jour de la plage et j'avais congelé parce que personne n'a voulu le manger <rire> donc je vais manger ça et ça c'est du pâté c'est fait avec des foies de bœuf. et je me rappelle plus si j'ai fait celui ci avec du poulet haché ou du bœuf haché je me rappelle plus mais c'est moi qui l'ai fait donc c'est du pâté bon, ça c'est mon deuxième repas qui se rapproche encore du carnivore ici et dans cette pâte, il y a un petit peu de farine d'amande du fromage et puis la sauce est aussi bien lâchée donc c'est vraiment faible en lucide et ça sera dans ça. Je pense que je vais juste ajouter du piment parce que moi j'aime le piment. Ça c'est bon pour le deuxième repas du jour 5. Niami! Aujourd'hui j'ai encore une commande de pain. Cette personne commande toujours 10 pains à la fois. 10 pains keto. Et son préféré, c'est euh, celui-ci. Pain keto banane. C'est très très léger. À peine un câble, ouais, un gramme de glucides. À peine, donc c'est très très léger ça. Euh, c'est banane entre griffes parce que je mets... Euh, euh, je ne mets pas la vraie banane, évidemment, je mets, euh, comment on appelle, euh, la, le banane flavor, donc le, le flavor de banane, c'est ça, je ne sais pas pourquoi, l'essence, les voilà, l'essence de banane, c'est ça que je mets. Et ici, j'ai fait euh, d'autres pains, ici, c'est aux zucchini Vous peut voir, c'est légèrement vert, parce qu'il y a des zucchini à l'intérieur, donc j'en ai fait deux des zucchini six bananes, six. Et j'ai fait deux autres euh, qui sont euh, assez classiques. Donc, ça c'est deux, deux nouvelles recettes que j'ai testées, deux différentes. À chaque fois, je lui fais une ou deux euh, recettes différentes pour qu'il découvre d'autres saveurs de pain keto. <rire> Donc, euh, ça c'est cool. Hein?